Le téléphone, c'est un instrument de communication, c'est portable. Et à chaque fois que je vais sortir, je dois sortir avec mon téléphone portable. On peut avoir certains dossiers un peu délicats. Il va falloir qu'on code son téléphone. C'est un outil de séduction dont l'usage peut instaurer un climat harmonieux dans une vie de couple. Confier le téléphone portable à son conjoint ou à sa conjointe pour un intervalle de 24 heures est logique pour une catégorie de personnes. Je parle de mot de passe, je n'ai rien à cacher donc.. Euh... Je l'ai dans mon téléphone sans problème. à partir du moment où j'ai laissé mon père, ma mère, ma famille me lier à lui, nous ne formons qu'une seule personne. Donc mon téléphone, c'est son téléphone. Je lui fais confiance en tout. D'autres pensent que le téléphone portable est personnel et ne peut être partagé dans son couple, même s'il existe un acte légal. Ce n'est pas parce qu'on est marié que tout doit être absolument commun. Mon téléphone portable, c'est le bien et le sien c'est le sien, je lui reste pas. Cela va dépendre de mon conjoint parce que ce qui est sûr c'est c'est lui qui va décider que maintenant il n'y a plus de code au niveau des téléphones et il doit être la première personne à commencer à le faire et là je vais suivre. Pour être tranquille il vaudrait mieux ne pas partager le téléphone même avec ma famille il y a des choses personnelles que je ne voudrais pas que euh, autre personne sache, même mon conjoint. Donc, en laissant mon téléphone à sa disposition, c'est comme si je lui donnais tout, et ce que je trouve pas normal. Le téléphone cellulaire est aujourd'hui un moyen de communication dans le couple. Cet outil peut également être une menace pour les conjoints lorsque certains facteurs influencent la confiance établie à la base.